Bonjour, j'espère que vous allez bien. Attention, ne vous laissez pas piéger par une correction du marché. Beaucoup de traders débutants se laissent avoir lorsqu'ils voient le marché qui part tout d'un coup très violemment dans un sens, ils se disent que forcément le marché va corriger et ils prennent un trade à contre-tendance. Eh bien c'est une erreur qui souvent peut coûter très cher, ce n'est pas parce qu'un marché part très violemment qu'il va forcément s'arrêter. Oui, très souvent vous verrez une petite correction, mais il ne faut pas sous-estimer la force d'une tendance. Une tendance peut être très forte en très peu de temps, vous pouvez avoir 50, 100, voire 150 pips ou même plus. Vous pouvez avoir des tendances qui vont durer des heures, des jours, des semaines, des mois. Et c'est une erreur de prendre une contre-tendance. Il faut toujours se fier à ses indicateurs, si vous avez une bonne méthode de trading, fiez-vous à vos indicateurs et ne vous laissez pas attraper par des contre-tendances ou des méthodes assez fantaisistes qui vous disent qu'il faut absolument jouer les contre-tendances. Non, c'est hyper dangereux. Une tendance est toujours beaucoup plus forte qu'une contre-tendance. Donc vous ne savez pas si le marché part en tendance et puis qu'il corrige, à quel niveau la correction va s'arrêter, ça peut durer quelques secondes et que le marché remonte et reparte encore de 50 ou 100 pips, ça vous ne savez jamais le dire, Mais vous avez beaucoup plus de chances, beaucoup plus de probabilités de réussite si vous suivez la tendance du marché, si vous, si vous suivez l'indication euh, des indicateurs. Donc ça c'est vraiment très important, si vous utilisez des bons indicateurs, Soyez fidèle à votre stratégie de trading, à votre méthode de trading, aux indicateurs que vous utilisez et n'utilisez pas le feeling ou autre méthode fantaisiste qui pourrait vous amener à faire des pertes importantes au lieu de faire des gains très importants parce que des gains sur une tendance, en suivant une tendance, ils peuvent être très très importants et ça vaut vraiment la peine de suivre une tendance, donc ne vous laissez pas piéger par ça. Si vous cherchez une méthode et des bons indicateurs, vous avez un lien ici au-dessus vers mes formations qui vous indiqueront euh, quels indicateurs utiliser, qui vous donneront donc une probabilité de réussite en scalping de 90 à 100% et je pense que là vous aurez enfin une méthode très efficace. Voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un pouce bleu si c'est le cas, partagez-la, et j'espère vous retrouver dans une de mes nouvelles vidéos. Si vous voulez être prévenu, eh bien, vous vous inscrivez à ma chaîne YouTube, vous cliquez sur la petite cloche, ainsi vous recevrez un email lorsque je publie une nouvelle vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.